Épisode numéro 2 sur les lave-linges. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette mini-série Trucs et astuces lave-linges. L'épisode numéro 2 est consacré au bac à poudre Comment le lire Comment l'entretenir Et alors, aussi une question que je voudrais résoudre très rapidement. Et si on met directement la boule avec la lessive à l'intérieur Alors, je ne suis pas spécialement fan car en fait, le premier rinçage du linge, moi, je préfère qu'il se fasse à l'eau claire. Si vous avez la lessive dedans, sachez que le linge sera rincé déjà avec le savon de lavage. Donc, je préfère que vous continuiez à utiliser le bac à lessive, à poudre ou à liquide. Alors, comment le lire C'est très simple. Vous avez pré-lavage, le numéro 1 est gravé dedans. Le lavage, vous avez... Le numéro 2 qui est gravé dedans, et pour l'adoucissant, vous avez une petite fleur d'adoucissant qui est ici. Certaines fois, c'est interchangé, mais vous avez normalement pour toutes les marques, plus ou moins, toujours le même numéro 1, 2 et la petite fleur pour l'assouplissant. Et la dernière partie de cette vidéo est tout aussi importante comment entretenir Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, il faut sachez que la plupart des bacs peuvent se démonter très facilement et souvent ici c'est tout noir. Alors on avait déjà fait dans une vidéo il y a des années, il faut faire chauffer son lavelage régulièrement à 90 degrés pour bien nettoyer. Mais parfois c'est encore noir, donc démontez tout cela, vérifiez si tout ça n'est pas noir, passez avec une brosse à dents prévue à cet effet, débouchez cette partie-ci à l'arrière et n'oubliez pas de nettoyer le bac. Ici. Alors la partie la plus sale n'est pas en bas, c'est souvent en haut, quand l'eau arrive, la, le, la lessive éclabousse au dessus, donc là prenez une petite brosse et venez régulièrement brosser pour nettoyer le compartiment du bac à poudre. Quels seraient les risques Pas grand chose sauf que vous pourriez avoir une odeur un peu désagréable dans votre machine à laver. Retrouvez également une autre vidéo qu'on a tournée consacrée à l'entretien de votre lave-linge. D'ici là, la prochaine vidéo, l'épisode numéro 3 sera consacrée aux machines à dosage automatique, également TwinDOS, etc. Vous allez retrouver tout ça. À très bientôt. Abonnez-vous, laissez des commentaires. Ciao